Ouais, tu nous dis où on est On est dans la montagne, ça se voit, non euh, Magnifique décor derrière moi. Euh, sinon, où on est... Donc là, on va attaquer euh, logiquement, si tout va bien, euh, l'hôtel euh, appelé Vatican. Donc, euh, on ne sait pas grand-chose sur euh, cet hôtel. Euh, juste qu'il est abandonné depuis pas longtemps, parce que quand on va sur Internet, on trouve encore de la pub récente. Voilà. Ouais, ben bah, c'est tout, on va, on va attaquer la visite. Allez, go Oh, Pour le moment, ouais, on n'est pas déçu du tout. Il y a quelques trucs qui ont disparu, mais euh, la majeure partie du mobilier est là. C'est un hôtel, là. vraiment cool, là. endroit un peu isolé, et tant mieux. Bon, moi je continue ma visite, il y a trop à voir. Donc là, je suis un peu soufflé parce qu'on vient de gravir pas mal d'escaliers. De, donc je me lève pas parce que je vais être à vue. On est sur une, une tour au-dessus de l'hôtel. Euh, voilà, donc on peut encore monter après on a une vue magnifique sur 360 degrés sur, sur les alentours. Avec un petit panneau explicatif, je pense. Bon, on redescend Allez go ouais, euh, le bilan, ben, il est assez tôt, hein. il doit être 9h du matin, donc j'attends mon petit déjeuner. Sinon le bilan, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est vraiment content d'avoir fait ça. Donc le problème d'en haut, c'est que c'est assez répétitif. Une fois que tu as vu deux chambres, trois chambres, quatre chambres, bon, c'est tout le temps pareil. Euh, je m'inquiète juste pour le futur, parce qu'il y a vraiment encore tout, les verres sont encore rangés. Hein. Il y a la vaisselle qui est encore là, Bon, ça a été un peu fouillé. Mais euh, je pense que vu tout ce qu'il a récupéré, ça ne va pas faire long feu. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est dans un endroit isolé. Euh, après, euh, je vous dis, on rentre par la porte. Voilà. Malheureusement pour lui. Bon. Mais vraiment content. C'est ce qu'on retiendra de cet hôtel-là. Bon, ben bah, la suite pour un prochain épisode. Allez, salut